Avec Lego Mindstorm, j'ai essayé de représenter un neurone. Là, c'est la tête du neurone. Le soma. Il, euh, il reçoit des sens comme, euh, comme euh, l'orientation ou, ou le, euh, ou le, ou le, touche, le ou, toucher, le toucher ou le toucher ou la vue. Et quand il reçoit ça, il va faire bouger ce moteur. Pour, pour appuyer sur ce bouton, et ce bouton, il va envoyer un message à ce moteur d'appuyer sur ce bouton, et après, et ce bouton, normalement, peut être relié à ça, qui va faire ça avancer un tout petit peu. Ça, on dit juste que c'est euh, les pieds. D'accord. Donc, ça représente comment euh, le cerveau envoie des messages aux pieds pour bouger, c'est ça ou euh, n'importe quelle partie de ton corps comme ça ça peut être le euh, ça peut être euh, les, les bras quand ils bougent ou les euh, ou quand tu clins des yeux ça peut être ça peut être un, euh, okay. tous les moteurs a dans ton ou pas tous les moteurs tous les muscles qu'il y a dans ton corps okay. Et donc avec les entrées sensorielles, la oui. vue, euh, etc. Ok, et alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'ordinateur Qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'on n'a pas réussi Normalement, je devais faire euh, qu'il y, qu y a un moteur, où, euh, un moteur bouge et après... Et, euh, donc tu voulais faire on, un programme, c'est ça Oui, on attend qu'on appuie sur le, sur, hein, le bouton faire bouger le moteur A hein? et sur un dans un autre programme euh, qui va être connecté à, à cela, euh, au moteur il va se dire quand mon bouton 2 il est appuyé fait le son Ok, de toute façon, on n'a pas le temps de continuer, ça a déjà sonné. Donc voilà, on a présenté le projet, comment faire des neurones électroniques avec le jeu Mindstorm, c'est ça Oui. Il nous manquait en plus une connexion Bluetooth, enfin on n'a pas trouvé. Bon, ben bah, merci à tous les trois. Rappelez-nous vos prénoms, donc on a Logan, Jean et Milan. Donc merci à tous les trois.